Angoulême 2018, ça y est, on y est et on est prêt. Ah ben bah voilà, chez nous c'est bien, c'est tout bien rangé. Je peux vous aider je peux vous aider à ranger des trucs, non Je peux faire quelque chose pour vous aider les, les bugs d'Annie, vous voulez que je les mette quelque part, non Non mais peut-être là, ils ont besoin de nous, on va voir. Euh, bonjour, je peux vous aider à poser un truc Non Non. Je peux faire quelque chose En fait, personne ne veut que je l'aide. Ouais, euh, Alors attends, attends, j'ai un truc pour toi, regarde. Ça, le carton, il faut vraiment le mettre en bas des remparts, c'est très très important, ouais, c'est Mais c'est loin les remparts. Ouais, ouais, mais il faut aller en bas, ouais. Ah. Vraiment. Ouais, ouais puis il faut vraiment laisser les professionnels travailler maintenant. Ouais. D'accord, bah, j'y vais alors. Il y a un objet qui se cache derrière cette bâche rouge, ouais. ça doit être un gros truc. Je sais pas trop ce que c'est. Le grand là-bas, qui regarde cet objet mystérieux rouge, c'est Bernard Cosé. Il a eu le Grand Prix l'année dernière, donc cette année, c'est lui le président du Festival d'Angoulême. Un président est très sollicité, fait beaucoup de bises. Ça fait quoi d'être président oh, ça fait super plaisir d'être Grand Prix, voilà. Alors, ça fait beaucoup d'obligations, ouais. beaucoup de choses à non, faire Ça fait beaucoup d'activités, mais c'est pas des obligations, c'est des, des bons moments. Là, je suis très impatient de voir euh, le bus. C'était bien un bus. On va vous laisser ce bus parce que ça a l'air de vous amuser. Vous avez votre ticket ah Non mais je vous, je vous emmène, on fait un petit tour, on fait le tour de la ville. J'ai toujours rêvé de conduire un bus. Oh, attention, attention, il y a le patron qui arrive. Il y a le patron là. Bonjour Julien. Bonjour Paul. Comment ça va Comment -tu Très bien, très bien, écoute. Bon alors raconte-nous un peu ce stand. Alors ce stand, c'est euh, bah, d'abord un stand sur lequel il va se passer plein de choses. Ici, une scène sur laquelle les... Euh euh, les auteurs et puis toute l'équipe de la rédaction Spirou euh, vient faire des animations. Et ici en fait c'est une exposition sur Spirou dans tous ses états. 2018 ça va être une année très Spirou hein, parce que cette année il va y avoir un parc Spirou qui va ouvrir ses portes, il y a le film Spirou et Fantasio qui va sortir euh, au mois de février, il y a le journal Spirou qui va se fêter un anniversaire important. Il va y avoir le, le Spirou d'Emile Bravo, il va y avoir la nouvelle plateforme numérique Spirou.com avec des webtoons, donc plein de surprises et c'est tout ça en fait qu'on a envie de montrer dans, dans cet espace d'exposition comme on l'avait fait l'an dernier sur CEL. Alors là c'est un moment important au début du festival d'Angoulême. C'est à la fois le moment où le festival est officiellement inauguré et celui où est annoncé le Grand Prix. Je suis très heureux de vous annoncer que le Grand Prix de la ville d'Angoulême 2018 est attribué à Richard Corben. Le travail du président d'Angoulême, c'est de remettre le prix à son successeur, le grand prix. Et donc là, c'est Richard Corben, un auteur américain. Alors le président d'Angoulême a aussi des obligations médiatiques. Il doit répondre à des interviews, là par exemple, Causé est en direct à la télévision. Comment vous venez de vivre toute cette, cette inauguration Ça il y a beaucoup de sollicitations, ça, ça bouge beaucoup c'est assez fatigant, hein alors que quand je travaille à ma table, je ne suis pas fatigué. Mais ça fait super plaisir, c'est quand même une mise en lumière de mon travail qui fait très plaisir. Parce qu'il y a le bus, on l'a vu tout à l'heure, l'expo, il y a pas mal de choses. Oui, ouais, mais le bus, ils ne veulent pas me donner les clés. Moi, je voulais faire un tour tour de la ville, ils ne veulent pas. Qu'est-ce que vous allez faire de la clé d'Angoulême Je vais voir si ça marche pour faire démarrer le bus, mais j'ai des doutes, elle est un peu grosses quand même. Et voici maintenant une allocution officielle du président du Festival d'Angoulême 2018. Patriote, je serai bref. Merci. Il y a Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture, qui est là. On va lui demander s'il lisait Spirou. Bonjour, monsieur Lang. — Vous êtes un amateur de BD ?— J'ose répondre oui, parce que dire le contraire... — Ouais, ce si, ici, ce serait, ce serait pas... — Ce serait une p... de sacrilège, quoi. — Vous lisez quoi Spirou, oh. par exemple ?— Spirou, bien sûr. Spirou, Babar, Tintin et le reste. — Le problème, c'est qu'ils veulent pas me donner les clés. Moi, j'aimerais le conduire <rire> un peu. Oui. — vous, vous pouvez pas faire quelque chose. — Prenez de ah, force. — Allez, vous pouvez faire ça. — Naguère, j'avais un permis de conduire, poids lourd. — C'est vrai ?— Moi, j'ai jamais ah. eu, mais je, je suis sûr que je me débrouille très bien. — Je vous promets bon, d'être prudent. — bon. Ah non, mais il va vraiment conduire le bus Bernard, vous allez vraiment conduire le bus Mais j'aimerais bien. 10 minutes 3 en... minutes. Montre en main. Vous voulez vous mettre au volant Ouais en... Ah non, conduisant Non, non, non conduisant euh... Non Ah mais je l'ai oublié à la maison Bon voilà, c'est raté, c'est le monsieur des bus d'Angoulême qui va finalement conduire le bus de, de Bernard. Qui a pas l'air trop déçu ça va. Il est 10h moins 5, le festival d'Angoulême va commencer dans 5 minutes. Et là, je peux vous dire qu'on a un peu peur. Ça va partir très vite. Vous allez faire quoi Vous allez courir On va essayer. Mais pourquoi vous allez courir Parce que tout le monde court. Voilà, Angoulême 2018, c'est parti Le JT Espirou, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain, salut